Hotwire est une agence de communication globale et à ce titre, on voit émerger deux types de crises, si on doit en isoler deux. La première, c'est une crise qui est anticipable parce qu'elle est liée à l'activité. C'est une crise qui existe depuis que les activités et que les entreprises existent. La deuxième est plus tendance, elle est plus récente. C'est une crise qu'on va définir comme une crise sociétale parce qu'elle demande, elle interpelle l'entreprise, elle lui demande d'avoir une opinion sur des sujets sociétaux et ils peuvent être multiples, protéiformes, on en voit émerger beaucoup, et là, c'est extrêmement difficile de les anticiper. On dit que le leadership est en crise parce que ce type de crise-là peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Les consommateurs sont très impactés par ce qui va être exprimé par l'entreprise et par conséquent, peuvent boycotter, sanctionner l'entreprise, qu'il soit B2B, donc professionnel, ou qu'il soit B2C, consommateurs. Nos recommandations pour parer à ce type de crise, elles sont de différents niveaux. La première, c'est de s'assurer qu'on a un set de valeurs. C'est le socle de base essentiel pour pouvoir construire son argumentation et sa communication. La deuxième, et elle est critique, c'est de s'assurer que ce set de valeurs, il est incarné. La plupart des entreprises ont des valeurs aujourd'hui. Par contre, est-ce que ces valeurs font sens Est-ce qu'elles sont vécues comme réelles par les collaborateurs, par les parties prenantes et les différentes audiences de l'entreprise, la réponse est moins nette. La raison d'être, le pacte aujourd'hui qui l'introduit, rappelle l'importance de ce genre de choses et amène les entreprises et les dirigeants à se poser les bonnes questions pour que leurs engagements, leurs actions, viennent donner corps, si cela a été nécessaire à leur valeur. La troisième et c'est la dernière, c'est d'équiper correctement le porte-parole étendu de l'entreprise. Les porte-paroles officiels de l'entreprise doivent connaître et maîtriser l'ensemble de ces discours, mais toutes les, tous les porte-paroles possibles de l'entreprise, je pense aux collaborateurs notamment, doivent également en maîtriser la teneur pour pouvoir être à l'aise et répondre en sincérité au nom de l'entreprise. Ça simplifie et ça fluidifie des crises qui potentiellement n'en sont pas et peuvent souvent être des opportunités.